Nous voulons de la justice, de l'égalité et de l'égalité tout court pour tous nos concitoyens et pour tous les salariés de ce pays. C'est pourquoi nous demandons de porter le SMIC à 1 800 euros bruts tout de suite et une hausse généralisée des salaires. Nous supprimerons la CSG sur les pensions des retraités pour leur donner tout de suite du pouvoir d'achat. Ça vous parle, hein Et nous porterons à 1 200 euros la pension minimum. Nous baisserons les prix des produits de première nécessité et nous bloquerons ceux des produits comme le pain ou les pâtes soumis à une spéculation honteuse. Nous baisserons les factures de gaz et d'électricité car nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe et la plus décarbonée grâce à nos centrales nucléaires et à nos barrages hydroélectriques. Et pour faire baisser ces factures, nous nationaliserons tout de suite EDF et GDF pour retrouver notre souveraineté totale en matière de production d'énergie en France.